Bonjour à tous, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon nouveau tour de magie. Restez avec moi jusqu'à la fin, likez, commentez si vous aimez la vidéo. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. Cette fois-ci, c'est un tour de carte, la carte mystère. Je vous laisse regarder la vidéo et si ça vous plaît, likez, commentez. Et pour ceux qui viennent d'arriver, abonnez-vous. Merci beaucoup. Allez, à tout de suite les amis. Eh bien, on se retrouve en compagnie aujourd'hui de Brigitte. Coucou à vous. Tu vas bien Brigitte Ça va super bien. Aujourd'hui Brigitte, et à vous aussi, je vais vous présenter un tour qui s'appelle la carte mystère. Alors c'est quoi la carte mystère C'est très simple, c'est une carte qui est ici, mm -hmm. différente au niveau des dos. Je vais la laisser bien en vue, je ne sais pas si on la voit bien, ici. D'accord Et le tour ne serait pas complet si je ne te présentais pas mes cartes favorites qui sont d'après toi. Les As. Bravo, les oui. As. Les quatre As, les fameux quatre As. Bien. Euh, ce qu'on va faire, alors je vais mélanger un petit peu. Et très simple, je vais couper. Oui. Tu regardes la carte Oui. Vous mémorisez la carte Parfait. Et je laisse dedans. Qu'est-ce qui se passerait, d'après toi, si, avec les As, je les mettre en contact avec la carte mystère. Ben, je sais pas. Tu, tu sais pas Non. Alors, regardez bien. Regardez bien. Eh bien, en claquant dans les doigts, Elle la a carte mystère oh, disparaît. C'est incroyable. Mais vraiment. Oui, j'ai Regarde. Elle n'est plus là. Il n'y a plus que les quatre as. Tu as choisi, tu as mémorisé une carte tout oh à l'heure Oui, oui. C'était quoi ta carte Le roi de cœur. Le roi de cœur. Regarde, si maintenant j'étale le jeu, oui. au milieu, qu'est-ce qu'on retrouve La carte mystère. La carte mystère dans le jeu. <rire> Et pas n'importe quelle carte mystère, car c'est le roi de cœur. Oh, le roi de cœur. <rire> c'est génial, franchement... Tiens. Super Ah, j'adore Ben bah, écoutez, si ça vous a plu, comme à Brigitte, likez, commentez et laissez-nous un commentaire. Et petite information, la prochaine vidéo que je vais tourner sera un tour de pièces. D'ailleurs, je suis en train de le travailler actuellement. Je pense que ça va te plaire, toi aussi, et à vous aussi. Voilà, Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous à très bientôt. Portez-vous bien, likez et suivez-nous. Allez, ciao les amis ciao. Bye, bye